Tout d'abord, si on garde son doigt appuyé environ deux secondes sur un des blocs, une petite fenêtre d'aide va apparaître et si on appuie dessus, ça va nous indiquer ce que le bloc fait. Donc, par exemple, ici, par rapport à la vitesse, ça va nous donner des informations et on peut même dire « plus d'informations ». Ça va ouvrir une fenêtre, on va avoir beaucoup plus d'informations disponibles concernant ce bloc. Au départ, ils sont en anglais, mais vous allez voir qu'en haut, il y a un bouton «Traduire » qui va nous permettre de traduire toutes les informations.